Euh, je me suis dit que j'allais vous filmer toute ma semaine Puisque c'est un petit peu ma nouvelle vie qui commence Je commence un nouveau stage Et il euh, y a pas mal de bouleversements Et j'ai envie de vraiment utiliser ce nouveau stage Comme un tremplin pour euh, bah, reprendre Vraiment des bonnes habitudes et des habitudes Qui me correspondent sur le long terme Je pense que je vous parlerai un peu plus de ce stage Dans la vidéo mais ce qu'il faut savoir C'est que je vais être beaucoup plus chez moi Parce qu'il y a plus de périodes de télétravail et tout C'est un stage qui je pense va me stimuler Énormément et je vais vous en parler dans cette vidéo Mais j'ai pris vraiment des résolutions par rapport Comment je vais gérer mes réseaux mais surtout comment je vais gérer mes relations privées parce que je me rends compte qu'il y a beaucoup de dysfonctionnement là-dedans. Donc là je vous propose de finir mon repas parce que je suis en pause donc je vais me préparer mon petit repas et pendant que je mange je pense que je me poserai et je vous expliquerai un peu bah voilà les problèmes que je rencontre actuellement avec mes relations privées. Et puis je vais vous parler un petit peu en même temps, euh, voilà je me suis fait du riz, des petites lentilles, des épinards et une demi-knaki végé. J'essaie de retrouver un peu un mode de vie plus sain parce que euh, voilà, j'ai fait un peu n'importe quoi depuis que je suis arrivée à Paris en termes de bouffe et d'alcool et <rire> ça se ressent sur mon corps. En fait pour vous expliquer un peu mon cheminement de pensée... Je me suis rendu compte que j'étais trop dure avec moi-même. D'ailleurs, je porte vraiment que ce pull dans mes vlogs parce que j'aime pas porter des habits du dehors dans mon appart. Donc, comme je vous disais, je me suis rendu compte que je croyais pas forcément assez en moi et en mes projets et que, de par ce manque de confiance en moi, je m'investissais pas à fond sur moi. Euh, comment j'ai un peu réalisé tout ça? Je me suis rendu compte que j'étais quelqu'un qui, voilà, allait beaucoup pousser les gens, aider les gens et comme je crois trop au projet des gens, bah, je m'investis de ouf avec eux. Donc, dans un sens, c'est très bien. Enfin, je pense que sur ça, je suis une bonne pote. J'ai plein d'autres défauts à voter je peux vous le dire. Mais en commençant aussi ce nouveau stage qui est dans le milieu de l'influence et qui a aussi pour but d'aider les gens dans leurs projets et tout, je me suis rendu compte qu'en fait ça c'est un métier et que je pouvais pas genre aider autant les gens tout le temps, tout le temps, tout le temps en même temps faire ma chaîne YouTube et en même temps avoir un stage de 35 heures par semaine. Et en gros j'en je ai, ai toujours conscience du fait que j'étais un peu à chaque fois à frôler le trop-plein et je vais pas dire un burn-out parce que c'est vraiment un truc énorme mais dans le sens où je sais que si un jour euh, j'ai un rapport malsain au travail je pense que ce sera parce que je travaille trop et que euh, je sais pas mettre de limites et c'est très glamourisé sur les réseaux c'est très en mode productif et tout mais c'est pas du tout un truc sain enfin je veux dire si tu sais pas mettre de limites dans ta vie c'est assez grave et donc pendant mon stage je sais que ces limites, je pense que je vais les avoir et tout parce que euh, bah, j'ai une tutrice parce que euh, ça reste un cadre professionnel, mais dans ma vie de tous les jours, je n'y arrive pas du tout. C'est-à-dire que toute ma vie, c'est du pro. Et dans un sens, j'aime bien. enfin Par exemple, avec mon copain, on fait plein de projets pro ensemble et tout. C'est des trucs que je veux garder dans ma vie, c'est des trucs qui me stimulent énormément. Mais j'ai pas envie non plus de trop donner aux gens et de plus donner à moi parce que j'ai l'impression que ça devient une habitude. Je critique pas du tout les gens, c'est totalement de ma faute. Et je sais vraiment pas si je suis la seule, mais je trouvais ça important d'en parler parce que, euh, encore une fois, sur des réseaux, on voit énormément de gens qui font beaucoup de choses, qui créent beaucoup de choses. Et franchement, je les admire de ouf. Je compare souvent ma productivité à des filles comme Léna Dorable qui ont eu des stages, qui ont été en école de commerce, qui ont fait énormément de choses, qui étaient en couple, enfin, qui avaient à peu près le même profil que moi. Mais je pense que bah, Léna, c'est vraiment un dixième des personnes. C'est-à-dire que cette fille, je l'admire de ouf parce qu'elle arrive à taffer, à faire plein de trucs et tout. Et en vrai, tant mieux pour elle, mais je pense que ça doit être aussi compliqué d'un côté. Mais il faut aussi regarder tous les gens à côté qui vont pas donner autant que vous. Et euh, qui vont pas travailler autant que vous et vous dire, ok, c'est pas grave si je suis pas au top et tout. Je dis ça pour vous, mais ça vaut aussi pour moi. Enfin, ça m'a fait cogiter ces derniers jours parce que j'ai rencontré Eva, donc je pense que vous connaissez Eva Travel, qui est trop mignonne d'ailleurs, trop gentille. Enfin, bref, ça 10 fois que je le dis, donc euh, on va arrêter. Mais on a parlé des réseaux et je disais que bah moi j'étais un peu frustrée des fois parce que j'ai l'impression que bah, je suis un peu genre périmée sur YouTube. J'en ai déjà parlé tellement de fois, mais que je suis sur YouTube depuis tellement d'années que ma période est passée et que je sois là ou pas, ça change rien pour les gens et euh, pour la plateforme et tout. Elle m'a bah, dit un truc qui était hyper vrai c'est que bah moi en vrai je, je partage déjà énormément de choses, je crée déjà énormément de contenu alors que c'est pas mon métier que vraiment j'ai énormément de choses à côté et comme Youtube ça a longtemps été un truc pas rémunéré, un truc où finalement les créateurs de contenu c'était leur passion et bah on a oublié que maintenant c'était devenu un métier et qu'en vrai bah, passer 15 heures euh, par semaine sur un truc ça peut être considéré comme un métier. Considérer tout mon lycée comme Youtube c'était pas un truc qui pétait non plus, c'était pas un truc qui me faisait beaucoup d'argent. Bah que c'était pas mon métier, que c'était une passion, mais en même temps, tout en étant strict avec moi-même, comme si c'était mon métier. Et donc je me suis dit, bah déjà, sois fier de toi, parce que tout ce que tu crées, tout ce que tu partages, c'est déjà fou. J'en viens à la conclusion de ce que je raconte depuis tout à l'heure et des bidouillages dans mon cerveau, c'est que j'ai envie de passer plus de temps sur mes réseaux et moins de temps avec des trucs autour, pour mes potes, pour les gens. Alors je dis pas que je ne serai plus du tout là pour les gens, hein, c'est vraiment très important pour moi, mais peut-être cadrer plus ça, c'est-à-dire que me dire, là, tu es obligé de bosser pour toi, tu es obligé de faire des trucs pour toi. On s'écrit dans les 60s du présent on s'extirpe On vient l'instant à fond, on dit au revoir aux selfies. Il est 17h27, je suis encore en train de travailler Franchement pour l'instant je kiffe ce que je fais donc ça fait plaisir Par contre euh, après que j'ai tout fini là, il va falloir que j'aille faire des courses Je pense que je vous ferai un peu un retour de course parce que franchement j'ai plus rien J'ai plus de maquillage, euh, j'ai plus de nourriture, j'ai plus de papier toilette C'est pas très sexy mais c'est totalement vrai euh, Vraiment mon appart est vide Là j'ai essayé de me mettre sur une petite chaise sur mon bureau même si c'est pas le plus confortable parce que sinon j'ai trop peur d'avoir beaucoup trop mal au dos puisque j'adore travailler dans mon lit mais c'est pas forcément tout le temps la meilleure solution. Donc voilà, je vais me remettre au travail. de la maison nos tu le son c'est que ma blonde est sexy. Donc là je vais aller euh, acheter plein de trucs, enfin c'est assez loin quand même à 20 minutes à pied, voire plus mais à Paris c'est pas si loin que ça. Ok les gars, alors je viens de rentrer de mes courses, j'en ai eu pour 30 euros, on est à Paris, j'adore. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté, j'ai pas du tout acheté tout ce que je voulais parce que... Euh, il n'y a pas grand chose à mon intermarché. Il vraiment je porte autre chose que ce pub parce que vraiment je le porte tout le temps. Premier truc c'est tortillas de bleu. Voilà, très simple. C'est cool avec des légumes. Ça agrémente ai un plat. Euh, il faut sachez que je suis vraiment nulle pour faire les courses hein, Parce que vous me demandez des vidéos recettes étudiantes. Euh, sachez que je fais tout le temps la même chose. Et que c'est vraiment pas très élaboré. Extrêmement sexy. Mais du pétu d'ailleurs. Je sais pas pourquoi c'est aussi cher ce truc. Du café parce que j'en ai plus. Et que j'en bois beaucoup trop. Du mousse que j'ai déjà ouvert. Euh, voilà, Je suis accro. Hein. Je pense que vous l'avez compris. J'en parle à chaque vidéo. Des petits légumes. J'ai jamais testé cela Donc je me suis dit que c'était cool. Euh, j'ai pris que des surgelés parce que il n'y en avait pas de frais, j'ai pris du lait de soja je pensais que c'était à la vanille mais je crois que c'est une nature, donc dommage, parce que j'aime pas trop le lait de soja tout seul, du chocolat noisette entière le moins cher, j'ai pris du pesto, je sais pas vous, mais moi je vois une vraie différence par contre entre les marques Enfin, les bonnes marques et les marques de merde pour le pesto. Et des spaghettis. Et je pense que demain, je vais aller acheter des lentilles, euh, des chiches, des légumes et tout au carrefour à côté du moi. Là, je vais ranger tout ça. Je Vous savais que je me sens un peu stressée et tout. Genre pas hyper bien. Je pense que c'est juste que vu que j'ai passé ma journée enfermée. Genre, j'ai taffé de ouf, mais j'ai l'impression d'avoir rien fait vu que je suis pas sortie. Donc je pense que je vais essayer dans les prochains jours de marcher un peu plus. Je me suis fait un petit plat qui a l'air incroyable, des petits légumes euh, donc, que j'ai acheté, un tout petit peu de mozza et des spaghettis au pesto. Je pense que ça va être trop trop bon. Et je, en même temps, je vais regarder Jenny et Georgia. Coucou les gars, aujourd'hui je vous retrouve après déranges, là, une train... énorme journée de travail. Pour l'instant, je bosse encore dans mon lit, mais il faudra que j'essaie de trouver un endroit où travailler. Euh, là, on va aller se poser sur Ikea. Comme si on n'a pas de vie, on passe notre vie à je passe ma vie à dire, on va se poser sur Ikea. Bah, C'est juste que vu que mon appart, il fait vraiment genre 15 mètres carrés et dire que j'ai passé presque Toute une année dans un 10 mètres carrés. Alors, petit fun fact, c'est un gros mytho parce que c'était pas du tout un 10 mètre carré, dit lui, dit lui, mètres carrés. Il faisait 15 mètres carrés. T'es un menteur. Ça fait quoi d'avoir menti à la France entière J'ai pas menti. Bah si. J'ai arrondi. Plot twist dans la villa. On a réalisé qu'on n'avait pas de fourchette. Et donc devoir tout prendre avec ma main <rire> et tout la porter comme ça. Vraiment, je me suis dit que j'allais vous montrer la vérité sur ma vie. A défaut de faire des épisodes de podcast une... depuis des semaines, je bois au moins le vin rouge. La fac atroce, fuit avec nous on se tire à l'époque du hard rock, du beau des spliffs, On mettra des fleurs dans le canon de l'air fusil Et autour du feu on dansera sur Elvis On est mercredi soir Je suis en train de me préparer pour rejoindre Cam, on va prendre un petit verre ensemble Je pense qu'au dessus je vais mettre le pull que mes sœurs M'ont offert à Noël et que je kiffe bien En ce moment, j'ai pas pu trop Me poser pour vous raconter un petit peu Ce qu'était mon stage et comment ça se passe Donc j'ai vraiment hâte de le faire, je pense que je vais le faire Demain, puisque vu que j'ai taffé un peu plus Mardi, je pense que je vais finir un peu plus tôt demain et je pouvoir finir mon montage de ma FAQ. Ce week-end j'ai scout aussi. C'est vrai que c'est un peu hard là, il y a plusieurs week-ends qui s'enchaînent où j'ai scout. J'espère que vous kiffez ce vlog en tout cas. C'est vrai que pour tout ce qui est productivité, je trouverais ça plus simple de ne pas voir mes potes. Enfin c'est horrible à dire, hein. mais je sais que je serais plus productive si je sortais pas, si euh, même je voyais pas forcément mon copain. Mais euh, je sais que c'est vraiment un équilibre qui est hyper hyper important. Est-ce que ça existe une vie à esthétique Est-ce que nos instars sont tous faits de plastique Est-ce que nos filtres rendent la peau élastique Est-ce qu'on est heureux selon les statistiques Est-ce que tous les signes du ciel sont exhaustifs Est-ce qu'on a trop de rêves et ah, pas est cette post-it Est-ce que le est reste que de l'espoir c'est est-ce qu'il y a autant d'étoiles que de mini Non, je n'ai plus de réseau, c'est ma gare. Euh, j'ai envie de un pipi, pire. les gars. J'ai bu un verre de vin et j'ai envie de pipi. Voilà, c'est ça, sur ce avec la Pop Store. <rire> Moi je mange un sandwich libanais où il y a plus rien dedans parce que j'ai enlevé tous les Il Elle a vraiment <rire> 10 ans. Disons, une fois, ans, je suis allée à un event avec, ouais, avec elle, elle a enlevé ouais, les petits oh, genre les petits persils et tout. Mais sur la table de l'event. Dans le truc Sony, il y avait genre des sortes de mini genre avec salade, tomate et tout. Et j'étais là sur la table, j'enlevais, je mettais salade comme tout. Alors pour vous parler un petit peu de mon stage, je suis en stage avec Mathilde qui fait du marketing d'influence et du consulting dans l'influence. Elle accompagne notamment des créatrices de contenu dans leur DA, euh, leur orga, la négociation avec les marques et je l'assiste dans euh, pas mal de ses tâches. Pour l'instant ça m'intéresse énormément, je vous mettrai une vidéo qu'elle avait faite sur son métier euh, il y a quelques années en commentaire pour ceux qui veulent en savoir plus et son Insta. Hello les gars, je vous retrouve après une petite journée de télétravail. Je vais m'en aller manger au resto pour l'anniversaire de Théo, donc d'ailleurs n'hésitez pas à l'écouter son podcast, j'avais fait un épisode de podcast avec lui, c'était trop trop cool, vraiment j'ai raconté ma vie, hyper original mais c'était trop bien et euh, voilà il y a pas mal de créateurs de contenu et tout j'ai vu donc c'est trop bien parce que c'est cool, t'as des sujets de discussion en commun, je suis déjà en retard donc je vais me dépêcher, je vais me remaquiller un peu et puis let's go Bye. Welcome les, les copains, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve On est Lundi, euh, pendant le week-end, je suis partie au scout et j'ai fait donc un petit week-end scout à Rouen. Ce matin, j'ai fait tout ce qui était mail et contact avec les filles, bah, les autres créatrices. Et là, je vais faire un appel avec Mathilde pour euh, voir ce que je fais de l'après-midi. Et après l'appel, je pense que je vais aller taffer dans un café. J'ai envie de faire une nouvelle série de réel où je présente des cafés et je pense que ça peut être cool de faire un entre-deux. <musique> Tortellini de spaghettis con brocoli de petit pois. <rire> non, avec sérieux? un peu de jus d'olive. Et si t'as l'attitude, les coutures, une coco, chanel... Que on le voit, mais on se porte. Garnir vos pattes en mettant des petits pois un peu partout. La distribution est très importante parce que c'est ce qui fait toute l'esthétique de l'assiette. On a besoin de vos conseils. Pour vous, comment aborder... C'est pas pour nous, c'est pour euh, un ami. Comment aborder quelqu'un sur les réseaux Alors avec bah, qui parler sans lui dire euh, que tu es intéressé ça reste implicite en fait je n'ai aucun conseil je sais pas border les gens dans la vraie vie <rire> je ne sais pas à quel moment ça moi je suis un gars des réseaux et moi vraiment pas c'est quand même savoir par un gars des réseaux mais Allez, foutu ça. des vents je foutu des vents et le jour où j'ai décidé d'aller lui reparler dans la poche oui. j'avoue hein. que j'avais un peu le seum quand elle me mettait des vents mais le truc c'est que quand on se s'est raconté après c'est toi qui me disais que j'étais froid alors que j'étais froid parce que tu étais froide le mec il a parlé de ses études en sciences moi, moi vous-même, vous savez, je ligo derrière en sciences et j'aime pas la science. Il faudrait qu'on vous ressorte les vocaux qu'il m'a envoyé au début. Euh, je crois qu'il ne savait pas à qui il avait affaire. Il, il prennent trop de la peine de bien parler devant des petites je sur trop Alors, cas, Moi, j'ai envoyé, envoyé des réponses où je train mais... de manger. Fun fact, elle est plus grande que moi, mais oui. on ne savait pas trop, trop euh, la, là, la, la taille de l'autre avant le rendez-vous. Euh, ça se voyait que j'étais petit sur mes vidéos mais toi je savais pas trop parce que euh, quand je regardais des photos de toi avec tes potes j'ai vu que tu faisais la taille de Nico qui euh, on s'avère bah oui faire ta taille mais qui n'est pas très grand pardon ah, il est plus grand que moi mais <rire> pardon mais qui est très beau par exemple. et donc j'étais persuadé que tu faisais euh, au moins 1m70 et donc j'ai tout le temps cette appréhension jusqu'à ce qu'on se rencontre certes tu étais plus grande que moi mais tu faisais pas non plus euh... Non, oh, ça va. Deux têtes de plus, donc euh, j'étais rassuré. Oh, tu m'as pas demandé Ça s'est cramé de ouf. Non, tu je fais qu'elle taille d'ailleurs, quand, quand je devrais de t'embrasser, je serais sur la point de défiler une fois d'escapot D'ailleurs t'es tellement belle, t'as déjà essayé de faire du mannequinat Ce n'est pas parce qu'une personne n'est pas dans vos standards qu'il faut directement la bon, On a une question pour faire marcher un peu les commentaires. Est-ce que vous êtes déjà sorti avec quelqu'un de plus petit Ou est-ce que vous avez. vous sortez avec quelqu'un de plus petit. Moi ouais, j'ai la réponse, moi <rire> j'ai la réponse. Je sorti avec une vie qui faisait 60 ans. <rire> en 3 ans. Comme j'étais complexée par ma taille, je voyais que chez elle <rire> et pas dehors. <rire> ok les gars, je vous retrouve en fin de journée. Ça a été une journée, ma foi, plutôt normale. Et là, il va être 19h. Et donc, mon petit programme, c'est faire une séance de sport. Ça fait des mois que je n'en ai pas fait. Et ensuite, je vais rejoindre mon copain qui fait la fermeture à son taf. Et ce soir, je vais chez lui et je pense qu'on va fait euh, tous les deux de notre côté parce que euh, lui il a des trucs à faire pour la musique et moi j'ai des montages à faire. En tout cas je pense que je vais clôturer ce vlog ici, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas une nouvelle fois à me dire si vous avez des questions par rapport à mon stage et à me follow sur Instagram parce que je partage vraiment en temps réel. Aussi sur TikTok, bon sur TikTok euh, c'est vraiment la vraie Pauline qui pète son crâne. Donc euh, voilà si vous aimez le contenu un peu plus léger, un peu plus rigolo et euh, voilà me voir sous un autre angle, n'hésitez pas à aller sur TikTok. Et si vous êtes tombé sur cette vidéo un peu par hasard et que vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous avoue qu'en ce moment, les abonnés, c'est un peu la dégringolade, mais en même temps, je me retrouve un peu dans mon contenu que je fais, et je retrouve de la motivation pour YouTube, donc je me dis que ça reste que des chiffres et que c'est pas très grave. Donc voilà, bye la mif